« Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Lorsque Jésus commence son ministère après la décapitation de Jean-Baptiste, il va en Galilée et il va prêcher. À la suite de Jean-Baptiste qui avait préparé son chemin, il va prêcher « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Voici que dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1 et au verset 14, Jésus dit « Le temps est accompli ». C'est toujours très surprenant d'avoir de, des, des retours de, de ces enseignements et de découvrir qu'il y a peu de personnes qui sont véritablement interpellées par... Euh, le fait de connaître les temps de Dieu, c'est-à-dire son calendrier et son agenda, et alors que ces mêmes personnes sont, sont très sûres du, du retour du Seigneur, de l'enlèvement, de, de toutes ces théories qui ont cours dans les milieux euh, chrétiens euh, évangéliques. Je suis toujours surprise de cela parce que c'est véritablement... Euh, ce qu'ils annoncent arrive, devait arriver, eh bien sont forcément des gens qui euh, doivent être au courant du, du calendrier de Dieu et de l'agenda de Dieu pour avoir de telles affirmations. Or, en général, ce n'est pas, pas le cas. Et même, euh, il y a souvent cette, cette réaction, mais à quoi cela me sert-il de connaître le calendrier de Dieu Donc je suis dans l'interrogation en me disant mais qu'est-ce que ces personnes ont saisi de la pensée de Dieu pour trouver inutile de chercher ce qui concerne ce calendrier si vous faites une recherche dans l'histoire de l'église, vous allez avoir des surprises. En ce sens que le jour du Seigneur, pour la majorité des églises, jusque vers à peu près l'an 1200, on va dire jusqu'à la réforme, considérait que le septième jour était le jour à respecter, c'était le jour de repos du Seigneur ce n'était pas le dimanche, c'est l'église euh, catholique qui a poussé, insisté, imposé imposé euh, ce jour dans, dans la suite et dans la lignée de, de l'étatisation de la religion chrétienne au moment de Constantin et donc c'est le jour du soleil qui a été pris comme étant le jour du maître, qui est en fait le jour de Baal, et non pas le jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc effectivement, si l'on ne considère pas important ce que Dieu a décidé pour son temps et pour son agenda, eh bien nous accepterons toutes les traditions, oubliant que Jésus a dit que par vos traditions vous annulez, la parole de Dieu. J'ai en mémoire plus exactement par exemple les Vaudois au XIIIe siècle euh, qui ont été tellement persécutés justement parce qu'ils euh, respectaient ce repos du septième jour et non pas le repos du dimanche. Mais ils sont loin d'être les seuls et j'ai été moi-même surprise en faisant la recherche sur le plan de l'histoire de l'Église de voir Combien, en fait, de, de, de, de facettes de, de l'Église, dans les siècles passés, reconnaissaient le septième jour comme le jour de repos? Ça, je crois que c'est, en fait, le béaba du calendrier de Dieu, qui n'a pas été donné seulement pour le peuple hébraïque. Mais a été donné à toute la terre et ensuite a été codifié, rappelé à Moïse pour qu'il l'applique, pour que le peuple d'Israël l'applique. Car souvenez-vous bien, après plus de 400 ans, après plus de 4 siècles de séjour en Égypte, le peuple d'Israël était formé forcément imbibé euh, des coutumes de l'Égypte. L'Égypte avait donc un calendrier solaire, le Pharaon étant considéré comme le dieu-soleil. Donc, il me paraît de toute importance lorsqu'on aime quelqu'un, c'est de connaître sa pensée. Je pense que, comme moi, vous avez été amoureux et forcément, euh, peut-être maintenant c'est un peu moins sensible à cause des facilités de communication, mais autrefois, on s'écrivait encore des lettres en tant que fiancé et chaque lettre était épluchée, lue et relue pour arriver à comprendre la pensée de l'autre. Et nous ne considérons pas Dieu comme notre fiancé, comme notre époux. Alors effectivement, ben, sa pensée son organisation de vie, euh, entre guillemets, son agenda, son calendrier, c'est très secondaire. Qu'est-ce que ça m'apporte, moi Rien. Rien. J'ai trop de soucis pour l'instant. J'ai trop, trop de choses à gérer. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ça Et c'est vrai que ces personnes ne mesurent pas à quel point elles perdent quelque chose ou que leur réaction atteste simplement qu'elles n'ont pas l'amour qu'elles disent avoir pour leur Dieu. Dieu est notre partenaire d'alliance. L'alliance veut dire forcément amour et amour réciproque. Il est tellement nécessaire de nous laisser retourner, de nous laisser... Secoué, bouleversé dans nos certitudes, car nos pensées, et c'est la Bible qui le dit, nos pensées sont tellement éloignées des pensées de Dieu que ce que nous croyons être juste, ce que nous croyons être correct, en fait, n'est qu'un tissu de mensonges que Satan a su euh, mettre euh, dans nos vies, a su il a su habilement aveugler nos yeux pour que nous ne voyions pas la vérité. Et donc, et je pense que c'est important de regarder, lorsqu'on connaît les Saintes Écritures, on va s'apercevoir que le calendrier fait partie de l'alliance de Dieu, parce que Dieu a fait alliance avec le jour et la nuit. Dieu a fait alliance avec la terre. Nous sommes sur la terre, nous sommes sur le vaisseau terre. Nous sommes partie prenante, donc, de cette découpe du temps que Dieu a voulu, a faite, a établi, a institué, pour que nous la respections. Lisez avec moi dans le chapitre 2 de la Genèse, les versets 1 à 3. « Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée, »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 Et pas seulement à un peuple, au peuple hébraïque. Cela sera rappelé après à Moïse pour qu'il le transmette au peuple, donc qui avait été en Égypte pendant tant de siècles, qui avait perdu quelque chose de la reconnaissance du véritable Dieu dans ce pays où il n'était pas adoré. Nous lisons au chapitre 20 de l'Exode Lorsque Dieu a donné les dix paroles au peuple d'Israël pour qu'il le distribue au monde entier, nous voyons au chapitre 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Six jours, tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le Sabbat, Shabbat. Shabbat » « Consacré à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour. » Le Shabbat est là sanctifié. Nous regardons un petit peu plus loin dans l'Ancien Testament, au Livre d'Esaïe, au chapitre 58, ce qu'il est écrit au verset 13. « Si tu gardes ton pied de profaner le Shabbat, de faire ton plaisir en mon Saint-Jour, si tu appelles le Shabbat tes délices, et honorable le Saint-Jour de l'Éternel, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire des paroles vaines, alors tu trouveras tes délices en l'Éternel et je te ferai passer à cheval sur les lieux hauts de la terre. Et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je vous rappelle simplement que les dix paroles sont la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel exige notre obéissance. On ne peut pas dire ce n'est plus pour notre temps. On ne peut pas dire euh, oui mais maintenant on est dans le temps de la grâce. Jésus est venu accomplir la loi. Il dit bien qu'il n'est pas venu l'abolir, et il s'agit là de la loi de l'Éternel. Il n'est pas venu accomplir la loi de Moïse, car la loi de Moïse était arrivée à son terme par la venue même de Yeshua, de Jésus Christ notre Sauveur. Donc il est venu accomplir la loi de Dieu. Cette loi royale de la liberté dont il est parlé dans le Nouveau Testament n'a jamais été abolie, elle ne le sera jamais, car c'est la volonté même de Dieu, et Dieu ne change pas d'avis quand il énonce quelque chose. Tout ceci pour euh, dire en conclusion que le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu, ce qu'il estime saint, ce qu'il estime profane, ce qu'il considère comme des fêtes et des rendez-vous où l'humanité doit se rencontrer avec lui, à garder toute son importance. Et que nous ne pouvons pas, sous peine nous-mêmes d'avoir de, des conséquences que nous étudierons d'ailleurs plus tard, nous ne pouvons pas négliger cet agenda de Dieu, sous prétexte qu'il n'a pas d'application dans notre vie de tous les jours, ou dans nos soucis de tous les jours.